Tous les dipôles se comportent-ils comme une lampe Un rappel, une lampe dans un circuit, que se passe-t-il si j'inverse le branchement de la lampe La lampe fonctionne tout aussi bien, elle n'a donc pas de sens. Mais qu'en est-il pour un moteur Observons, ici mon moteur électrique, je vais faire le branchement. Regardez la rotation, le moteur tourne dans ce sens. Et maintenant, si j'inverse. Voilà. Et observez bien. Le moteur tourne dans l'autre sens. On s'aperçoit qu'en fonction du sens de branchement du moteur, celui-ci tourne dans un sens ou dans un autre. Observez les deux schémas. Certains dipôles sont donc sensibles au sens de branchement avec la pile. Comment prévoir le sens de rotation du moteur Pour éviter que le moteur ne tourne en marche arrière, par exemple, il faut choisir un sens pour le courant électrique. C'est André-Marie Ampère qui en 1820 fixe le sens du courant. À l'extérieur du générateur, le courant électrique circule de la borne plus vers la borne moins dans un circuit fermé. C'est le sens conventionnel du courant. Voici un exemple de représentation. On indique le sens du courant à l'aide d'une flèche rouge sur le circuit. Du plus, vers le moins. Comment se comporte une diode? Voici une d'elles. Une diode électroluminescente. Je vais la brancher dans un sens. On remarque que celle-ci s'allume. Que se passe-t-il si j'inverse J'inverse les branchements. La diode ne s'allume pas. La diode ne fonctionne que dans un sens. Il faut que le triangle du symbole soit orienté dans le sens du courant. Si ce n'est pas le cas, elle se comporte comme un interrupteur ouvert et bloque le courant dans le circuit. Voici comment le courant doit rentrer par rapport à la diode.